sache sion de sa zion oh je suis dispozei la sache quand nous te proclamons la tuerie, au milieu de nous. Oh, nous t'élevons. Shalom, shalom adorateur, shalom adoratrice. Soyez les bienvenus, vous qui vous connectez maintenant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous vous connectez. Nous allons commencer ce temps hein, avec le psaume 92. Le psaume 92, euh, verset 2 au verset 6. Somme 92 qui dit « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut » d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à dix cordes sur le lutte, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Nous commençons pour dire, par dire merci au Seigneur, il est bon vraiment de le louer. Il est bon de le louer, il est bon de le célébrer, de célébrer son nom. Il est bon de célébrer le nom de notre Dieu. Il est bon de louer son nom, d'utiliser tous les instruments qui se, qui, que nous avons en ce, en, ce, en, en ce temps et de le bénir. Il est bon de le louer car nous nous réjouissons de ses œuvres. Oh, notre Dieu, il a des œuvres grandioses et nous chantons son de ses mains. Nous avons chanté, nous avons annoncé sa bonté le matin et pendant et cette nuit maintenant, nous parlons de sa bonté. Nous parlons de sa fidélité, pardon. Nous parlons de sa fidélité parce qu'il a été bon, il a été avec nous. Sa bonté s'est manifestée pour nous le matin. Ce matin et maintenant, sa fidélité est au rendez-vous pour nous. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons célébrer ton toi qui nous permet de nous connecter encore ce soir à 21h GMT, 21, 22h de chez moi, 23h de Paris. Seigneur, nous te disons, quelle que soit l'heure, quel que soit le fuseau horaire, Seigneur, notre adoration ne change pas. Quel que soit le fuseau aurait quel que soit le continent sur lequel nous sommes, que nous soyons dans un village, que nous soyons dans une cave, Seigneur, ton adoration ne change pas. C'est pour ça que ce soir, nous voulons te bénir, nous voulons te lever. Et nous voulons, Seigneur, proclamer ta seigneurie. Nous voulons d'abord, dès maintenant, commencer à proclamer que tu es le roi. Que tu es le roi, que tu es le roi de notre vie. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons roi de cette une heure de, de, de, de, avec toi. Nous te proclamons roi de cette nuit. Si nous sommes, si fait nuit chez nous, nous te proclamons roi de nos vies, de nos maisons. Nous célébrons ta fidélité, ta bonté. Nous te disons merci Seigneur. Merci pour cette journée 27. Nous sommes en train de nous D'aller vers la fin de ce mois de juillet. Et nous te sommes totalement reconnaissants et reconnaissants. Nous te bénissons, Père. Nous te disons merci. Adorateur, adoratrice, de là où tu vas lui dire simplement merci. Tu vas lui dire merci, Seigneur, pour ta bonté oh, que nous avons expérimenté le matin. Merci pour ta fidélité qui se manifeste maintenant. Nous avons eu à manger. Nous avons eu notre dîner. Nous avons eu à manger. Oh, ce soir, à moins que nous soyons dans un temps de jeûne, mais tu as permis que nous ayons à manger. Tu as permis que nous ayons à manger sur nos tables, que nous ayons à manger dans nos maisons, que nos enfants et parents aient quelque chose dans la bouche et nous te bénissons. Tu nous as témoigné encore ta fidélité ce soir. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre grâce. Sois béni au Père, sois élevé, sois adoré, sois magnifié. Oh, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci, ô oh, d'un cœur reconnaissant, merci, ô oh, Seigneur, trois fois saint, merci, ô oh, cas tu as donné, Jésus Christ, ton fils, merci. D'un cœur reconnaissant, papa. Merci. Au oh, Seigneur, trois fois saint. Merci. Ô oh, car tu as donné Jésus-Christ, ô oh, ton fils. Ô oh, maintenant, que le pauvre dit je suis riche. Oui, que le faible dit, je suis fort. Oh, car Dieu a fait de grandes choses pour moi. Oh, maintenant, oui, que le pauvre dit, je suis riche. Oui, que le faible dit, je suis fort. Oh, mmh, car Dieu a fait de grandes choses oui pour moi oh tu as fait de grandes choses pour nous merci oui Seigneur merci merci pour les adorateurs et adoratrices pour cette famille d'adorateurs merci pour nos familles biologiques merci pour notre famille spirituelle merci pour nos familles alliées merci Seigneur pour nos amis et frères pour nos connaissances pour les nos... personnes qui prient pour nous qui est dans le secret qui intercède pour nous, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, Papa Yahweh. Nous voulons te dire merci. Oui, tu as fait de grandes choses pour nous. Tu as fait de très grandes choses pour nous. Tu, as, tu, as, tu, tu nous as donné d'être de, de, de, encore en ce 27e jour, Oh Seigneur, d'être encore là devant toi. Je veux te célébrer, je veux te bénir, je veux te dire, je veux joindre ma voix à celle d'un adorateur, d'une adoratrice pour te dire merci te dis merci Seigneur, ô oh, Père, tu es vraiment grand, tu es bon, tu es merveilleux, oui Seigneur, Seigneur tu es vraiment grand, tes œuvres sont grandes au oh, éternel, oui tes œuvres sont grandes, tout ce que tu fais dans notre vie, dans chacune de nos vies sont de grandes choses, de grandes choses, tu fais de la vie même que tu nous donnes, nous réveiller le matin c'est une grande chose, c'est un miracle, c'est un miracle de pouvoir nous lever le matin, de nous réveiller le matin et de vaquer à nos occupations. Qu'on travaille, qu'on ne travaille pas, mais Seigneur, c'est de grandes choses qui fait dans nos vies. Et nous voulons te dire merci. Au soir de ce jour, papa, reçois notre adoration. Reçois notre adoration. À toi seul. Sois l'honneur, la puissance. Oh, la gloire Oh, à toi seul, Oui, sois l'honneur, mm, La puissance Oh, la gloire Oh, à toi seul, À toi seul, papa, sois l'honneur, Oui, oh, la puissance la gloire, tendre Père, nous t'adorons, ô précieux Jésus, ô, tu nous guéris, ô, ô Saint-Esprit, ô, nous élevons le Saint-Esprit. Oui, nous t'élevons, Esprit de Dieu. Nous t'élevons, Esprit de Dieu, oui, à toi seul l'honneur, à toi seul la gloire, à toi seul la puissance, à toi seul l'honneur de siècle en siècle, Seigneur. C'est ton nom qui reçoit l'honneur. Père, quel que soit ce qui se passe dans nos vies, c'est que l'honneur, nous disons toujours que l'honneur te revienne, que la gloire revienne à ton saint nom. Que l'honneur, que Seigneur, nous ne voulons pas, nous n'avons pas à, à recevoir un honneur parce que, Seigneur, nous ne sommes pas dignes, parce que la vie que même nous avons, Seigneur, cette vie ne nous appartient pas. Nous, tu nous donnes la vie pour que nous puissions te rendre l'honneur. Tu nous donnes la vie pour que nous puissions proclamer ta gloire. Oh, à toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. Oh, sang de Jésus, tu nous guéris. Esprit de Dieu, tu viens agir dans nos vies. C'est pour ça que nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire. Père, reçois la gloire. Reçois la gloire ce soir encore. Reçois la gloire ce soir. Mais reçois la gloire, reçois l'honneur, quel que soit, Seigneur, ce que nous avons comme résultat. Que ce que nos enfants ou nos, nos frères et soeurs ou un membre de nos familles aient eu le bac ou pas. Parce que le bac a été, le résultat, les résultats du bac ont été proclamés en Côte d'Ivoire. Père, quel que soit le résultat, nous disons à toi seul la gloire. Quel que soit le résultat, nous disons à toi seul la gloire. Sois honoré, papa. Sois glorifié, sois célébré, sois magnifié. Toi qui es notre Dieu. Lui, sois béni, Père. Nous te rendons gloire. Nous te rendons gloire pour ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Père. Où est-ce que nous serions si Jésus n'était pas moi à la croix? Où est-ce que nous serions nous, si Jésus, moi, quand je pense à moi, mon histoire, oh Yahweh, où est-ce que je serais si toi, Jésus, tu n'étais pas moi à la croix? C'est pour ça que ce soir encore, avec joie, et je m'empresse de dire, oh, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, oh Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons célébrer ton nom, nous voulons bénir ton nom. C'est pour ça encore, nous lisons, nous prenons, nous lisons le psaume 113. Nous lisons le psaume 113 qui dit louer l'éternel. Je vais le dire, Dieu dit comme nous louons l'éternel. Serviteur de l'éternel, louons. Adorateur, adoratrice de, de l'éternel, louons. Louons le nom de l'éternel. Que le nom de l'éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'éternel soit célébré. L'éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'éternel, notre Dieu, il a sa demeure en haut. Et il abaisse les regards, sur les cieux et sur la terre. De la poussière il rétire le pauvre. Du fumier, il retire, il relève l'indigent. Pour... Excusez-moi. Je vais porte. Oh, Excusez-moi. Du, du, de, de sa demeure, il, il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Pour le, pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Et il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, alléluia, louons l'éternel, lui, louons notre Dieu, il fait des grandes choses, louons notre Dieu, du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous voyons que maintenant nous passons notre temps sur les réseaux sociaux, du matin jusqu'au soir, quelquefois même quand nous ouvrons nos yeux nets, que nous prenons le téléphone, nous sommes sur les réseaux sociaux, et nous avons le nous coucher nous sommes sur les réseaux sociaux, nous avons l'habitude de vérifier nos emails. De vérifier les derniers, surtout nous qui sommes entrepreneurs, vérifier les derniers emails, les derniers messages. Mais nous devons rendre l'adoration à notre Dieu. C'est pour ça, papa, ce soir, nous te disons que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Que la gloire te revienne. Oh, père, je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce. Oh, une adoratrice ici, un adorateur ici veut te rendre gloire. Veux louer ton nom, papa, parce que tu as fait de nous des serviteurs. Et tes servantes, tu as fait de nous, nous qui ne sommes même pas dignes, tu nous as retirés de là où nous étions pour faire de nous des serviteurs et des servantes de l'éternel. Oh, quelle gloire, quelle gloire que de se tenir dans ta maison en cette, en cette, à cette heure précise et de t'adorer quelle gloire, quel honneur de se tenir devant ta face et de t'adorer, dans ta maison Seigneur, dans ta maison Jésus a dit, l'heure arrive et elle, elle est déjà là, vous les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité et il a dit, maintenant nous sommes là pour adorer notre Dieu en esprit et en vérité nous ne sommes pas dans le même pays nous ne sommes pas dans la même pièce nous ne sommes pas dans, le même, dans la même ville nous ne sommes pas dans le même pays sur le même continent même pas les mêmes fuseaux horaires quelquefois, mais nous sommes là en esprit et en vérité, connectés pour adorer le Dieu très haut, celui qui a fait de nous ses enfants. Oh, quelle gloire de le bénir, quelle gloire de le célébrer, quelle gloire d'élever la voix pour lui rendre l'honneur qui lui revient, quelle gloire pour dire Seigneur, oh, je suis là pour t'adorer, je suis là pour t'adorer. T'adorer, oh, t'adorer, Oh Jésus, oui, mon désir est de t'aimer et de t'adorer. Oui Seigneur, mon désir c'est de t'adorer, c'est de te rendre ce culte d'adoration. C'est de te dire que je veux t'adorer. Je te dis que je veux t'adorer. Oh Seigneur, reçois mon adoration. Reçois comme Daniel nous dit, louez le nom de l'Éternel, louez-le. Louez-le avec, avec, avec le lutte, avec les instruments à dix cordes Louez-le, on peut le louer avec nos dix doigts On peut le louer avec nos dix autres, nos dix autres avec nos pieds Nous devons le louer Seigneur, oh Père Je veux te louer Quand je regarde ta sainteté Et quand je contemple ta beauté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 qui importe pour moi. Oh, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Oh, ma raison de vivre, oui, c'est de t'adorer. « Oui, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Si je vis, Seigneur, oh Seigneur, la raison pour laquelle tu me permets, tu me donnes, tu me maintiens en coin, vie, Mais malgré toutes les attaques que je subis, malgré les assauts de l'ennemi, Oh, ce que je Seigneur, tu me permets, Seigneur, tu viens toujours me retirer, Seigneur, des griffes de l'ennemi, comme tu l'as fait pour David, lorsqu'il était dans, la, dans le désert, avec, gardant les brebis de son père. Oui, Seigneur, chaque fois que tu viens, tu viens me retirer de leurs griffes, c'est pour que je puisse te louer, c'est pour que je puisse t'adorer, c'est pour que je puisse, Seigneur, me, me tenir devant ta sainte face et de t'adorer. Oh, Seigneur, ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Oui Seigneur, longtemps j'ai pensé que ma raison, la raison pour laquelle c'était pour que je puisse faire ceci ou cela Non mais Seigneur, la raison pour laquelle tu fais tout ce, tu mènes tout ce combat pour ma vie Pour la vie d'un adorateur, la vie d'une adoratrice C'est pour que nous puissions t'adorer Que nous puissions t'adorer Que nous puissions t'adorer Oh Seigneur Oh ma raison de vivre c'est de t'adorer. L'horrible, la raison pour laquelle tu me maintiens, oh, oh Seigneur, tu me dis, tu me donnes la vie, tu me donnes la vie chaque matin. Seigneur, c'est pour que je puisse t'adorer. Sois adoré, papa. Oh, reçois le sentiment de mon cœur, Seigneur. L'adoration que je te dois, Seigneur, que je n'arrive même pas à te rendre. L'adoration que nous devons te donner, que nous avons du mal même à te rendre à cause de ce que nous sommes imparfaits. Père, reçois notre adoration. Ô oh, adoratrice, adorateurs. bénis ton Seigneur, bénis-le. Il mérite notre adoration. Il mérite, il mérite, il mérite parce qu'il a fait de nous des serviteurs des servantes pour sa gloire. Il a devant lui des myriades et des myriades d'anges, d'archanges, de séraphins, de chérubins. Mais il aime entendre ton adoration, quelle que soit la voix avec laquelle tu chantes ce cantique, quelle que soit la voix, l'intonation, les mots. Mais non, il aime t'entendre l'adorer. Parce que Jésus a dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est pour ça que je dis, adorateur, adore-le. C'est lui, ô oh Seigneur, dis-lui que tu veux l'adorer. Dis-lui que ton désir, c'est de l'adorer ce soir avant de te coucher. Dis-lui ce soir que c'est tout ce que tu veux, c'est de lui rendre gloire. C'est de lui rendre gloire, parce que depuis le matin, il t'a donné d'être en vie. Il t'a aidé de il aidé à traverser les routes. Il a fermé les trous que l'ennemi avait placés, les pièges qui étaient devant toi. Il a fait comme ce somme que nous venons de lire le somme 13. Il t'a enlevé du fumier. Il t'a enlevé du fumier pour te faire t'asseoir à la table des grands, les grands de ton temps. Oui, c'est ce que le Seigneur fait Même si tu ne le vois pas de tes yeux physiques Même si moi je ne le vois pas de mes yeux Mais je sais que le Seigneur l'a déjà fait Parce que sa parole est la vérité Il veille sur elle pour qu'elle s'accomplisse Oh Père, nous te bénissons Oh nous te bénissons Oh nous te bénissons Quand je regarde Les montagnes Regarde les vallées Regarde la mer Oh Yahweh Tu es Dieu Quand je regarde les montagnes hey, Regarde les vallées Regarde la mer Oh Yahweh tu es Dieu, oh Tu es Dieu, Tu es Dieu, Tu es Dieu, oh Tu es Dieu, Tu es Dieu, Tu es Dieu, tu es Dieu. oh quand je regarde mes origines et hey. hmm. regarde famille, et hey, papa, hmm. regarde ma vie, oh Yahweh, oh Yahweh, tu eh. es yeah, Dieu, oh, quand je regarde la famille, où tu m'as planté, Seigneur, quand je regarde la famille, cette famille où je suis né, oh Yahweh, quand je regarde cette famille, quand je regarde l'histoire de cette famille, et que je regarde où je suis, père, je dis, tu es vraiment Dieu, je dis que tu es vraiment Dieu adorateur, adoratrice, je ne sais pas si tu es comme moi, quand tu regardes d'où tu viens, je ne sais pas si quand tu regardes, comme le baoulême, comme quand tu regardes derrière toi, comme si on veut le traduire littéralement, quand tu regardes ton passé, quand tu regardes d'où tu viens, quand tu regardes tes origines, je ne sais pas si tu es comme moi, tu te dis, hmm, si je suis à cette où je suis, c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe. C'est parce qu'il y a un Dieu qui est assis dans les, dans, dans, dans, dans les cieux. C'est parce qu'il y a un Dieu qui est assis sur son trône élevé. Qui combat pour moi. Qui combat pour moi. Qui, qui m'a dit comme il a dit à Abraham. Sors de ta, de ta paternité. Sors de la maison de ton père. Si tu es comme moi, c'est que tu dois chanter ce cantique-là tous les jours. Oh, quand je regarde mes origines, Regarde ma famille, regarde ma vie, oh Yahweh, tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, oh tu es Dieu, oh, tu je regarde. Oh, quand je regarde, quand je regarde, quand je regarde, Seigneur, quand je regarde mon passé, quand je regarde ma vie, Seigneur, je ne peux que, Seigneur, me procède seigne devant toi et dire, Père, tu es vraiment Dieu. Tu es le Dieu qui combat. Tu es le vaillant des guerriers. Tu es l'ancien des temps. Tu es le lion conquérant de la tribu de Judas. C'est toi qui rugis. C'est toi qui rugis contre les voies contre les voix qui jaillissent de la maison de mon père et de ma mère, pour fêter le vindicatif pour toi, Seigneur. Oui, c'est toi qui es vraiment Dieu. C'est toi qui fêter les cris des idoles de la maison de mon père et de ma mère. C'est toi qui es le vaillant des guéris, comme le psaume 20, 20, 24 qui dit, « Qui est ce roi de gloire ?» Oh, Seigneur, c'est toi. Qui est ce roi de gloire C'est l'Éternel. C'est toi le vaillant des guerriers Le vaillant des combats Celui qui combat dans la victoire Celui qui, qui, qui a la victoire même avant que le combat ne s'annonce C'est toi Seigneur C'est toi Éternel C'est toi c'est pour cela que l'adoration ne doit pas quitter ma bouche Père si l'adoration quitte ma bouche Je t'en supplie Remets-la dans ma bouche Mets dans mon cœur que je n'ai pas adoré ce jour Pour que je me mette immédiatement à t'adorer Adorateur, adoratrice Nous devons adorer notre Dieu Parce qu'il combat pour nous il combat, il combat, il combat. Il n'a pas de répit. Il ne donne ni de sommeil. Il ne donne ni de sommeil. Il ne donne ni de sommeil. Ce que nos yeux ne voient pas, ça ne veut pas dire que cela n'existe pas. Mais il combat, notre Dieu combat pour nous. Notre Dieu combat pour nous. Pourquoi est-ce qu'il parce qu'il nous a appelés des ténèbres par son admirable lumière? Et il veut que nous restions dans cette lumière. Et il ne veut pas que nous nous, nous perdions c'est pour ça qu'il combat pour nous et nous à notre tour ce que nous devons lui rendre c'est un culte d'adoration c'est un culte d'adoration de louange, nous devons le louer oh Père sois béni pour cette plateforme sois béni pour cette plateforme sois béni pour ta servante, ta, ta georgette ta chouchou soit béni pour tous les adorateurs adoratrices qui chaque soir passent, qu'il y ait deux personnes, qu'il y ait vingt personnes, quel que soit le nombre de personnes. Seigneur, tu permets qu'il y ait quelqu'un sur cette plateforme pour t'adorer. Parce que cette adoration, elle est d'abord pour toi, pour te célébrer. Oh Seigneur, oh Seigneur, je veux t'exprimer mon désir. Celui de t'adorer Jésus. Oh, quand tu es, comme un étendard pour moi. Comme un étendard Jésus tu es. Oh, comme un étendard pour moi. Comme un étendard Jésus tu es. Comme un étendard pour nous tu es. Comme un étendard Jésus tu es. Comme une forteresse pour nous, Jésus Comme une forteresse, Jésus, tu es Comme un étendard, Yahweh, tu es Oh, je veux t'exprimer Oh, mon désir, oui, celui de t'adorer, Yahweh Oh, car tu es Comme un étendard pour nous comme un étendard, Papa, tu es. Comme un bouclier, Yahweh, tu es. Comme une forteresse, Jésus, tu es, oui. Comme une forteresse pour nous, Jésus. Oh, je veux t'exprimer, oui, mon désir. Avec mes faiblesses, avec mes lacunes, avec mes manquements, je veux t'exprimer le désir, le désir de t'aimer, le désir de te louer, de te célébrer, de te bénir, de te dire « Merci, Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence sur cette plateforme. Merci, Seigneur, de ce que chaque soir tu viens nous fortifier. Oui, nous venons t'adorer, mais tu viens nous fortifier. Tu viens nous donner encore un souffle nouveau. Tu viens nous dire encore « Oh, ne lâche pas. Continue. Continue dans la prière. Continue dans l'adoration. » Continue dans la foi. Maintiens ton pied dans mes pas. Ne saute pas du chemin. Tu viens nous dire chaque soir Je suis là, je suis présent et je vous aime. Seigneur, nous voulons te dire merci. Sois adoré, Seigneur. Sois adoré pour ton esprit. Sois adoré pour ton esprit. Ton esprit, Seigneur. Sois béni, Seigneur. Oh, nous voulons te bénir ce soir. Magnificence à toi, honneur, gloire, puissance à toi, Jésus. Oui, nous voulons t'honorer, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre l'adoration. T'adorer, Seigneur, te louer, te bénir. Oh oui, Seigneur, toi dans de la demeure et en haut. Mais Seigneur, tu ne gardes pas ton regard en haut. Tu ne gardes pas ton regard. Tu, la Bible déclare que tu, tu baisses ton regard. Tu appelles tes regards sur les cieux et sur la terre Sur les cieux et sur la terre Et tu vois tout ce qui se passe Tu vois chacune de nos vies Tu vois ce que nous faisons en ce moment même L'adoration que nous essayons de lever vers toi Tu vois dans nos cœurs Les sentiments de nos cœurs Le désir de t'honorer De, de, de, de t'appartenir à 100% Oh Seigneur, je veux te bénir. Oh, sois élevé. Sois glorifié, Papa Yahweh. Sois adoré, sois adoré, sois béni, Papa. Nous te bénissons. Élevation à toi, Jésus. T'as adoré, Seigneur. Mon désir, c'est de te louer. Mon désir, c'est de te connaître encore plus. Mon désir, c'est de te connaître. Mon désir, c'est de, de sortir. Après mes rencontres avec toi, avec un visage illuminé, une foi qui ne peut pas descendre, quelles que soient les situations. Ô oh, adorateur, adoratrice, notre Seigneur, il est bon, il est merveilleux, nous devons encore le bénir. Nous voulons encore t'exprimer notre désir, Jésus, c'est de t'adorer. Nous voulons t'exprimer le désir de notre cœur, c'est de te louer. Le désir de t'aimer, de te dire, Seigneur, nous sommes à tes pieds. Nous sommes à tes pieds parce que nous avons choisi la bonne part de te connaître, de te connaître, et de te bénir. Béni sois-tu, Seigneur. Sois adoré. Ô oh Seigneur. Ô Rakambashiri, de Kindakura, Kambashiri. Rindakiri, de Kindakura, Kambashiri, de Kindekura, Kambashiri. Je viens dans ta présence. Ô oh, le cœur, assoiffé fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Oh, je viens dans ta présence, le cœur fait de toi, Jésus. Oh, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Oh, je viens dans ta présence, oh, le cœur fait de toi. Oh, je m'attends à toi, oh, je m'attends à toi, oui, je m'attends à toi. Sois béni, Seigneur, c'est toi. Je ne m'attends pas à un homme, je ne m'attends pas à une femme, je ne m'attends même pas, Seigneur, à mon époux, à mon enfant. Je ne m'attends pas à ma mère, mes frères, mes soeurs, non, je m'attends à toi, Seigneur. Le secours, la Bible dit, le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours ne peut me venir d'un homme qui est mortel comme moi. C'est pour ça que je m'attends à toi, Seigneur. Oh, rakamba chéri, rakambashiri. Si je t'adore Tu mérites Si je t'adore Oh, tu mérites Tu m'as sauvé de la mort Oh, pour me donner la vie éternelle. Si je t'adore et hey, tu mérites Tu m'as sauvé de la mort Et pour me donner la vie Éternelle Si je t'adore Oh, tu mérites Oh, si je te loue Oui, tu mérites Oh, si je te loue, Jésus oui, tu mérites, oh tu m'as sauvé de la mort et pour me donner la vie, Adonai, si je te loue. Oh, tu mérites, oh tu m'as sauvé de la mort, mm, pour me donner la vie, Éternel, si je te loue. « Et tu mérites !»« Oh, si je t'adore !»« Oui, tu mérites !»« Oh, si je t'adore !»« Et tu mérites !»« Tu m'as sauvé de la mort !»« Pour me donner la vie !»« Adonai !»« Si je t'adore !» Oh, tu mérites, oh, tu m'as sauvé de la mort, mmh, pour me donner la vie éternelle, si je t'adore, oh, tu mérites, oui, il mérite notre adoration, il mérite notre louange, il mérite notre louange, il mérite notre consécration, il mérite notre consécration. Il mérite notre consécration, notre abandon total. Il mérite notre attention totale. Parce que c'est lui qui nous sauve de la mort. C'est lui qui combat pour nous. Combien de fois nous n'avons pas été attaqués? Combien de fois nous n'avons pas été malades? Moi, je sais, quand je le dis, c'est parce que j'ai vécu, j'ai expérimenté le, le, la main de Dieu. Lui, si aujourd'hui je suis là, c'est parce que Dieu m'a retiré. Oh des, des, des, des, des géos de la mort. Et je ne peux que l'adorer parce qu'il a manifesté. Il m'a manifesté sa sa, sa, sa sa miséricorde et sa compassion. Oh, si je te loue, oui, tu mérites. Oui, si je te loue, papa, oh, tu mérites.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 Tu mérites Oh, si je te loue Et tu mérites Oh, si je te loue Oh, tu mérites Oh, tu m'as sauvé de la mort Et pour me donner la vie éternelle, si je te loue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 tu mérites tu m'as sauvé de la mort oh pour me donner la vie éternelle si je te loue oh tu mérites tu m'as sauvé de la mort oh mmh, pour me donner la vie éternelle si je te loue tu mérites, oui, Seigneur, tu mérites mon adoration. Tu mérites ma louange. Tu mérites ma, mon adoration. Je veux te bénir, je veux te célébrer. Je veux te rendre gloire, je veux te bénir, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, au oh Dieu, grand et fort, pour ce merveilleux temps. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, sois adoré. Kura kamba shere de kende kura, reinde de kinda kura kamba shere de kende kura, konda de kinda kura kamba shere de kinda kura, kenda de kinda kura kamba de kende kura kamba shere de kinda kura, reinde kire de kinda kura kamba de kende kura. Rinde Kyrie dikinda kura kambashire dikende kura Oura kambashire dikinda kura Kenderi dikinda kura kambashire dikende kura Rinda Kyrie dikinda kura kambashime Messi Seigneur béni sois-tu Seigneur sois élevé sois glorifié sois adoré sois remercié Messi te disons merci. Alléluia adorato adoratrice Qu que le Seigneur vous bénisse Nous allons faire un petit partage on nous a sur le psaume 105 Verset, verset 4 du verset 4 au verset 5 pardon verset 6 donc sommes 105 à partir du verset 4 au verset 6 qui disent ayez recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement sa face souvenez-vous des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des jugements de sa bouche Postérité d'Abraham, son serviteur. Enfant de Jacob, ses élus. Et je lis la première partie du verset 7. L'Éternel est notre Dieu. Alléluia. L'Éternel est notre Dieu. Et la Bible, David nous demande d'avoir recours à l'éternel à son appui. Il le dit parce que lui, il a expérimenté cela. Il a eu recours à l'éternel. Chaque fois qu'il se retrouvait dans des difficultés, dans des guerres, même dans sa propre maison, dans sa propre famille, quand ses enfants se sont levés contre lui. David a eu recours à l'éternel. Quand Saul était contre lui, le cherchait pour le faire tuer. Il a eu son salut parce que sa vie sauve, parce qu'il a eu recours à l'éternel. Il s'est tourné vers l'éternel. Il a cherché l'éternel. Il est, il est allé vers l'Été pour dire « Seigneur, me voici ». Donc, il nous donne ce conseil. Parce que lui, il a expérimenté. Adorateur, adoratrice, nous devons toujours, quelles que soient les situations, avoir recours à l'Éternel. Même quelquefois, on se dit que oh, cette situation, ce n'est rien, c'est juste un petit truc. Oh, ça va aller, j'ai un contrat, je m'en vais, c'est déjà réglé. Si le contrat est tellement facile à exécuter. On s'en va sans même confier la situation à l'éternel et qu'on arrive, la petite situation devient une grosse situation. David nous demande de nous avoir recours à l'éternel. Et je vais donner un petit témoignage. En, 2000, en 2012, j'ai eu une opération, c'était un fibrome, des fibromes. J'ai traîné des fibromes pendant, pendant longtemps. Et pendant que j'étais enceinte de ma fille, ça m'a vraiment fatiguée. Mais on se disait, bon, c'est pas grave, le docteur dit, c'est pas grave. Euh, et après... Après, euh, pas plus de, plus de grossesse et on a décidé, le docteur, on a, ils ont mon conseil d'enlever les fibromes. Et après, on a, après les examens, on s'est rendu compte que c'était de, de petits, petits, petits, plein de petits fibromes. Donc, le docteur qui me suivait, on a décidé de... de, de c'était en, en février 2012. Et nous sommes partis, on m'a dit oui, on va pour, on m'a envoyé dans l'hôpital dans lequel je suis partie, c'est juste un, un hôpital, ce n'est pas un grand hôpital, c'est juste, c'est un hôpital qui est à Londres. Ici, si c'est seulement euh, pour les opérations et tout, tu vas, tu fais deux jours et puis après l'opération, le plus souvent, même en Angleterre, c'est les fibromes, tu te fais l'opération le matin, si tout va bien le soir ou bien le lendemain, on te libère. Donc moi, si j'étais restée trop longtemps après cette opération-là, c'était juste euh, le lendemain. Donc, on est parti. mon mari et moi, mon m'a accompagné, lui, il est rentré parce qu'ici, on ne reste pas, on est avant Covid, on ne reste même pas, on a, tu n'attends même pas ton malade, ton parent, tu, tu, tu déposes la personne pour l'opération, tu rentres à la maison, quand ça finit, on te donne un numéro, tu appelles et on te, on te dit, oui, la personne est en salle de réanimation, blablabla, bla, bla, et puis bon, voilà, tu, on ne reste pas à l'hôpital. Donc, il m'a déposé et puis bon, il est rentré avec une amie. Donc l'opération s'est passée, le, le, le, après je me suis dit, le matin, le matin, le soir, le, le, le consultant, le, le, il est venu m'a observé il a dit ok ça va, bon, demain on verra comment ça La nuit, la nuit là, on ne sait pas ce qui s'est passé, je commençais à, je ne saignais pas, il y avait, on ne parle pas de saignement, mais, je, mais, mais, mais, mais, mais on est venu mes intestins intestins qui n'avait rien à voir avec l'opération, mes intestins se sont attachés. On ne sait pas comment. Mais mes intestins se sont attachés dans mon ventre. J'étais totalement ballonné. Ils m'ont gardé toute la nuit, on m'a observé, observé, observé. Le matin quand le consultant est venu, il m'a dit non, mais on ne comprend pas. Et on a commencé à me faire des amis. Je n'avais plus de sang. On me dit, on dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc on me fait, je suis... Euh, de ma nature à être anémie, on me fait une transfusion de sang. Le matin jusqu'au soir, le sang est parti, je n'ai plus de sang. On m'envoie un RMU, comment est-ce qu'on appelle, on me fait tout un truc, on me fait un scan, on me, il n'y a, a pas de, je ne perds pas de sang, mais le sang, je n'ai plus de sang. On me fait un autre ballon, quelques heures après, plus de sang. On me dit, on dit, pendant ce temps, mes on me fait, on me on se rend compte que mes intestins sont à, totalement attachés. Je suis en mal en point. Et moi, quand avant de, de venir, j'étais dans, dans mon groupe, j'étais dans l'intercession. Donc j'ai informé l'intercession que oui, je m'en vais à la, à me faire opérer. Donc l'intercession était totalement informée. Et quand mon mari est venu, on lui, a, on lui a dit non que ça ne va pas et tout. Mais bon, là, sur observation, donc lui, quand les coups de fil, mes frères et soeurs en Christ appelaient leur ils leur donnaient la situation. Que les gens priaient. Les gens m'appelaient, mon, mon berger m'appelait, le berger de mon groupe ici m'appelait, priait pour moi. J'étais totalement out. Mais on mettait le téléphone sur mes oreilles, il priait, il priait pour moi. Il priait pour moi. Arrivé un moment, le docteur a dit cette nuit, il fallait qu'on m'enlève me de l'hôpital. Parce que là où le père j'étais, c'est juste dans la journée. Les, les, les, les médecins, consultants, euh, tous, chirurgiens, tous viennent. Le soir, il n'y a rien. Les blocs opératoires sont totalement fermés. Donc, donc, on dit non, on ne peut pas te garder ici. Il faut qu'on te transfère dans un autre hôpital plus grand. Parce qu'à tout moment, on peut t'opérer. Parce qu'on ne comprend rien de tes, tes intestins qui s'attachent. On ne sait pas pourquoi les intestins sont attachés. On ne comprend pas pourquoi est-ce que... On te fait des transfusions de sang et on m'a fait quatre, tota, en total, en deux jours, on m'a fait quatre transfusions sanguines. Quatre transfusions. Et heureusement que je suis dans un pays où on a du sang et moi, je, je suis, bleu, je suis B, B, B positif et ils ne comprenaient absolument rien dans mon cas. Moi, toutes les nuits, j'ai passé deux nuits là, c'était des nuits terribles, des nuits où je, je sentais une oppression. Et pendant tout ce temps, toute ma famille spirituelle priait pour moi. Toute ma famille spirituelle, en deux, en deux jours, j'avais perdu énormément de poids. On m'a transféré, je suis entré le 12, le 12, 13, le 14, on m'a transféré dans le, le grand hôpital. Parce qu'on se dit à tout moment on pouvait m'opérer. Quand je suis arrivée dans l'hôpital, on dit pas de lit. Alors qu'on avait pré prévenu l'hôpital, on dit pas de lit, me voici. Ils étaient en train de je prier, je dis « Seigneur, Seigneur, Seigneur ». On m'a trouvé un lit. arrivé un moment, je, on me vidait et je ne sais pas ce qui s'est passé, les intestins qui étaient attachés, ça produisait de la bile. Et il fallait faire sortir cette bile-là. Donc on me mettait le tuyaux dans le nez, pour mettre dans mon estomac, pour faire sortir la bile. Pendant toute une semaine, on me sort, finalement par la grâce, dis, on ne m'a plus opéré, mais il fallait nettoyer mon ventre à tout moment. Et avec les, pour les, les intestins, ce sont par la grâce de Dieu, les intestins, parce que mon arrivé les membres de mon élection m'ont trouvé à l'hôpital et ils ont prié pour moi. J'ai sorti, et c'est ma fille. Ma fille avait, avait, avait 13 ans. C'est elle qui venait pour me faire le bain à l'hôpital, pour me donner le bain et tout. J'étais vraiment, je passais deux semaines là-bas, dans un état totalement. Mais c'est l'appui de Dieu. Et j'ai expérimenté qu'on dise... J'ai cherché, pas vraiment moi, mais j'avais toute une famille spirituelle qui priait pour moi. Qui priait pour moi. Et je vous assure, quand je suis sortie de là, le, le, le, le même médecin m'a trouvé dans l'hôpital. Il m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, « You ». C'était un, un, un gars du Nigeria, donc il comprenait. Il m'a regardé, il a dit, « You ».« I've never seen anything like that ». Quelqu'un, il m'a dit ça, nous deux, on a souri. Et puis... Il a secoué sa tête et puis il est parti. C'était vraiment... La, es, je venais d'expérimenter encore la main de Dieu. La main de Dieu qui a combattu pour moi. On n'a jamais compris pourquoi est-ce que je perdais. Je n'avais pas de... Comment est-ce qu'on appelle Je n'avais pas de euh, d'hémorragie interne. Je n'avais pas d'hémorragie externe. Mais mon sang disparaissait. Mon sang disparaissait. Et j'ai expérimenté ce que... David dit, hey, ayez quoi l'éternel est à son appui. Si l'éternel n'avait pas été pour moi, je ne serais pas ici. Je ne serais pas là. Pas pour juste une opération de fibrome. Je sais que ça peut tourner, mais une opération simple de fibrome en Europe ici, c'est quelque chose, c'est des choses que les gens, ces, do ces docteurs font avec toute la technologie. Et ça s'est retrouvé, ce n'est pas le problème de fibrome. Maintenant, c'était une histoire d'intestin qui s'était attaché. On ne comprend rien, mais j'ai expérimenté la main de Dieu. Quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce que nous traversons. Comme David, nous devons espérer. Nous devons toujours nous souvenir des prodiges de notre Seigneur. C'est lui qui fait des prodiges. C'est lui qui nous sort des situations les plus incroyables. incroyables et des situations qu'on ne peut pas expliquer. Des situations qu'on ne peut pas expliquer de manière rationnelle. C'est lui qui peut, qui peut nous sortir de ces situations-là. Il souvenez-vous de ses prodiges, de les miracles et des jugements de sa bouche. C'est lui qui fait les miracles. C'est lui qui nous qui nous soutient dans des difficultés qu'on ne peut pas. Quelquefois, tu ne me dis, mais pourquoi est-ce que je vis? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Comment est-ce que je vais sortir de cette situation? Comment est-ce que mon enfant va arriver à... Te, à, à, à, à, à, à, à, à Allez, allez, qu'on va s'en sortir Quel avenir pour mon enfant Qu'est-ce que mon fou, mon, cou, mon couple? Comment est-ce que nous allons sortir de cette situation Mon mari, ma femme, ça ne va pas. Mais comment est-ce qu'on va, on va, on va pouvoir nous en sortir Que ce soit le cas de maladie, on parle de cancer, on parle de ceci, on parle de cela. Mais c'est notre appui, c'est le fait que nous, c'est la capacité de revenir à lui. C'est la capacité de nous, de nous donner de lui, dire Seigneur à toi rien n'est impossible même quand nous ne pouvons pas prier ou dans un cas de mal tu ne peux pas prier, te lever, prier comme tu, tu as tout un tu as tout, une, tu as tout un, un, un, un bataillon je dirais derrière toi qui te soutient en prière le Seigneur vient il te, il te donne son appui parce qu'il donne son appui gratuitement il dit ayez le à l'éternel et à son appui à ceux qui se confient en lui, il est le, le somme le, le 115. À ceux qui se confient en lui, il est le soutien et leur bouclier. Il est le soutien dont de, de nous avons besoin dans toutes les situations. Il est le soutien, il est l'appui dont nous avons besoin. S'appuyer sur lui. S'appuyer l'appui. C'est-à-dire qu'on doit venir se, se jeter sur lui. Pas même se jeter dans ses bras, mais se jeter totalement sur lui. Nous adosser totalement qu'on ne pouvons plus tenir debout. Parce a des moments, tu ne peux plus tenir debout. Tu ne peux pas lever la tête. Parce que l'ennemi veut tellement t'humilier. L'ennemi veut tellement t'humilier que tu ne peux même pas lever la tête. Tu as toute une courante de personnes, des gens qui te rient. Mais comment est-ce qu'il va s'en sortir Mais ton appui, c'est l'éternel. Comment est-ce qu'il va s'en sortir On va voir comment il va s'en sortir. On va voir comment il va s'en sortir. Voici son enfant qui est drogué. Comment il va ramener cet enfant-là de la drogue ici? Mais on a des enfants qui ont été drogués quand même aujourd'hui, qui aujourd'hui prêchent l'évangile, aujourd'hui qui, qui, qui sont dans une vie, qui ont une vie stable. Voici son enfant qui est en prison. On va voir comment -ce que il va, va s'en sortir. Mais les enfants, les gens vont en prison. Et puis même s'ils ont tué, mais le Seigneur, il suffit de revenir à lui, de rechercher sa face dans la vérité de rechercher sa face. Si comme trop moi, adorateur, adoratrice, tu te retrouves dans une situation où tu, tu ne sais pas où tu c'est s'appuyer sur le tunnel. C'est s'appuyer sur le tunnel. C'est s'appuyer sur le tunnel. Donc, quand je, vais, jour, quand je vérifie mes emails, c'est je m'attends à recevoir un email qui me dit, oui, tu as eu telle commande ou tu as eu telle, tu as une telle euh, personne qui te contacte pour avoir des informations sur ce que tu fais. C'est à ça que je m'attends. Et je, je, je, je, je m'attends à cela en donnant-le dans Dieu. Je me dis que c'est lui qui, qui, qui incline le cœur du roi. C'est lui, il est le meilleur marketeur. Quand je dis, Seigneur, tu es le meilleur marketeur, tu es le meilleur influenceur de tous les temps. Tu es celui qui fait la promotion gratuitement de tes enfants. Tu es celui-là qui, qui dispose des circonstances. Les circonstances parce que c'est toi qui as, la, qui, as, qui, as la, qui as le monde. L'ami dit que le monde est dans tes mains. Tu as la solution à toute situation. Avant même que le problème ne se présente ben, tu as la solution déjà. Donc je m'attends à toi. Tu es mon appui, quel que soit, quel que soit, quel que soit. Tout ce que je peux faire, c'est de, Seigneur, donne-moi la foi pour m'appuyer sur toi. Donne-moi la force de m'appuyer sur toi. Parce que tu n'as même pas la force pour t'appuyer sur... Tellement tu es tout tout ce que tu peux, c'est d'être couché totalement à plat. Mais Seigneur, donne-moi de, même si je me couche, que je me couche sur toi. Si je, si je suis, à terre, que je ne sois pas à terre, totalement sur le sol, mais que je sois couché sur toi, pour que je puisse. Parce que si je suis couché sur toi, c'est que je suis debout. Si je suis couché sur toi, c'est que je suis debout. C'est ce que nous devons, c'est ce faire à cela nous appuyer, parce qu'il c'est lui seul qui fait des prodiges. C'est lui seul qui fait des... Et c'est lui qui passe ses jugements. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Sur toute la terre. Tu es condamné par des ennemis, par des esprits. Les jugements, le jugement de Dieu, ça, ça bat aussi sur nos ennemis spirituels. Ses jugements, ça bat sur nos ennemis spirituels. Il est le juste juge. Il est le juste juge. Parce que nos ennemis, ces ennemis qui nous condamnent, qui nous réclament, ils n'ont même plus le droit. Parce que Jésus a payé le prix. Jésus a payé le prix. On s'en parle devant le trône céleste. Donc ceux qui viennent nous condamner avec des réclamations qui, plus le, qui ne sont plus qui ne sont plus, uh, uh, plus d'actualité. De, de, Dieu Seigneur les condamne. Le Seigneur les condamne. Donc à nous de revenir à lui. Nous sommes ses enfants. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Nous sommes la postérité d'Abraham son serviteur. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous le sommes. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes les élus. Nous sommes ses élus parce que nous sommes des enfants, de, des enfants de Jacob. Nous sommes ses élus. Un peuple des sacrificateurs. Oui, nous sommes ses enfants. Nous sommes parce que la Bible, c'est Apocalypse, Apocalypse 12, je ne sais plus, qui dit que il nous a rachetés après 12, il nous a rachetés par son sang pour Dieu. Et il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, un royaume. Un royaume, un peuple de sacrificateurs pour régner sur cette terre. Le Seigneur est notre appui, il est notre soutien, il est notre tout. Et nous, nous devons. Moi, je, je, pour, les, pour la manière dont je suis, que ce soit les, les cris qui sortent de la maison de ma mère, de mon père, les cris qui me réclament, moi, je m'appuie sur l'Éternel. Je m'appuie parce que je me dis, Seigneur, c'est toi qui connaissais cette famille. Tu sais ce qu'ils ont adoré, tu sais ce qu'ils ont fait pour maintenir leur cheferie. Tout ce qu'ils ont fait pour maintenir leur cheferie. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, ils sont chefs de village et ceci et cela. Tu sais ce qu'ils ont fait pour maintenir leur cheferie. Père, et tu sais, tout ça, mais tu m'as fait sortir de cette famille. C'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire. Et toi, tu feras ce combat pour faire taire tous ces indicateurs, tous ceux qui crient, clament, qui crient, tu vas les faire taire parce que tu as accepté le sacrifice de ton fils. Ce sacrifice a été agréable. Nous allons dire merci à notre Seigneur parce qu'il est notre appui. Nous ne connaissons que lui, nous ne croyons que lui, nous ne nous, nous, nous, nous attendons qu'à lui. Nous ne nous attendons qu'à lui. Tout ce qu'il va faire, les gens, les gens qu'il va envoyer vers nous pour nous aider, les solutions... Les situations, que ce soit les finances, c'est de lui que cela vient. C'est son secours. C'est sa main qui envoie tout cela. C'est sa main qui dispose tout. C'est sa main qui dispose tout. C'est sa bouche qui parle contre nos ennemis. Et nous voulons, Père, ce soir te dire merci. Nous voulons ce soir te bénir. Nous voulons ce soir t'adorer, te glorifier. Nous voulons ce soir bénir ton puissant nom. Nous voulons ce soir bénir ton merveilleux nom nous voulons te dire que tu es notre appui papa, nous n'avons pas un autre appui nous n'avons pas un autre appui nous n'avons pas un autre secours nous ne cherchons que ta face Seigneur, il n'y a pas une autre face que nous voulons voir, ce n'est que la tienne Père, nous voulons que voir que toi nous venons ce soir encore au travers du sang de ton fils bien-aimé ton fils, le sang qui a coulé à Golgotha le sang de la nouvelle alliance le sang qui a coulé pour nous racheter pour toi il s'est donné pour rançon ce sang a coulé pour nous, Père. Et nous venons au travail du sang de Jésus nous présenter devant toi pour dire, Père, tu es notre secours. Tu es notre appui. Nous avons notre notre espoir est en toi. Nous ne savons, nous ne connaissons, quand nous nous couchons, nous nous couchons en toi. Quand nous nous réveillons, nous nous réveillons en toi. Nous savons que c'est toi qui combats pour nous. Nous n'avons aucune force. Quand nous parlons, quand nous proclamons, si tu ne donnes pas l'autorité à notre proclamation, ça ne va pas quelque part. Quand nous proclamons, nous proclamons en toi. Nous proclamons en Jésus, Christ de Nazareth. Nous proclamons sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous parlons sous l'autorité du Saint-Esprit. Nous nous tenons. Même quand nous, quand nous, sommes, atti, quand nous sommes fatigués, puis nous revenons dans notre fatigue, nous nous appuyons sur toi. Pour être reboostés. Nous nous confions en toi. On te confie toutes les situations solides de nos vies. Nous te considérons toutes les situations sur les membres de nos familles. Parce que nous ne sommes pas seuls. Tu ne nous sauves pas nous seuls. Tu nous sauves et nous et nos familles. C'est ton projet de paix pour nous. Nous voulons te bénir, Abba Père. Nous voulons te célébrer, Père. Pour la force de ton plus que tu donnes à une adoratrice et un adorateur ce soir. Pour ton appui que tu me donnes en ce soir. Pour l'appui que tu donnes à chaque maison. Oh Père, à chaque adorateur, à chaque adoratrice, pour l'appui que tu donnes à ta servante, ta chouchou, ta ta... ta ta, ta jaugée pour ton appui. Dans ces deux semaines, Père, son cher époux, ton serviteur, sera mis... on va l'accompagner dans sa dernière demeure. Seigneur, et nous te la confions. Nous savons que tu es son appui. Nous savons que tu es son appui. Nous savons que tu es son appui. Nous savons que c'est sur toi qu'elle compte pour tenir ce jour-là. Nous savons que c'est sur toi qu'elle compte pour tenir dans tout ce qui est dans l'organisation de ses obsèques. Nous savons que c'est sur toi que tu le sais, papa. Que c'est sur toi qu'elle compte. Ses enfants et toi et toute la famille comptent sur toi. Pour les obsèques, père, nous voulons te dire que, père, nous avons nos yeux fixés. sur nous, Nous savons que nous ne serons point déçus. Oh, nous te bénissons, Père, Père grand, Père si grand et merveilleux, Père si grand et puissant, Père si grand et majestueux, Père si grand rempli de tendresse. Oh, toi qui es de Dieu redoutable, mais qui es un cœur de tendresse, Père, nous faisons, nous te faisons confiance. Nous te faisons quoi au travers de, de notre... De ta, ch de ta chouchou, Seigneur, nous prions pour toutes les veuves. Nous prions pour tous les orphelins, Papa. Nous prions pour tous les orphelins et les veuves. Oh, nous te les confions toutes. Nous te les confions tous parce que tu es le père des orphelins et tu es le dieu des veuves. Oh, nous te bénissons parce que, Seigneur, c'est toi qui les reconfortes, qui les soutiens. Nous voulons bénir ton saint nom Papa Yahweh. Qui est comme toi, nul n'est comparable à toi. Oh, Seigneur, nul ne peut t'égaler. Oh alpha, oui nul ne peut égaler. Oh, oui nul ne peut égaler. Oh alpha, oui nul ne peut égaler. Ton nom est grand. Oui ton nom La gloire Toi, le Dieu grand, toi, le Dieu saint, toi qui fais des prodiges, toi qui fais des prodiges, toi qui fais des miracles, Père, toi qui es notre Dieu, je veux te recommander, Père, en cette fin de mois, toutes les personnes, Seigneur, qui vont vers cette fin de mois avec des inquiétudes financières, avec des inquiétudes financières. Oh, Père, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. Je veux te dire merci parce que, Père, oh, c'est toi qui pourvois. La Bible déclare que tu pourras à nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ de Nazareth. Et je proclame cela pour toute personne qui a des soucis, toute personne qui a des inquiétudes, tout adorateur, tout adoratrice qui a des inquiétudes ou des, des soucis. Je dis que le salaire qui va venir, le salaire ne sera pas assez pour couvrir toutes les dépenses. Mais notre Dieu, il multiplie. Notre Dieu, il multiplie, et je prie ce Dieu qui multiplie de multiplier ces finances-là, et que, que Seigneur, tout ce qui doit être fait, soit fait, tout ce qui doit être payé, doit payé Père, je veux te dire merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux bénir ton nom, Papa, je veux te confier toutes les personnes qui voyagent, Père, accompagne les gens qui voyagent pour des, pour des vacances, nous te disons merci pour tous ceux qui voyagent. Nous te disons merci pour ceux qui, qui auraient bien voulu voyager mais qui ne pourront pas, papa. Que toi-même, Seigneur, tu leur donnes de l'espérance qu'un jour nouveau arrive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te confier tous ces bacs, toutes les personnes qui ont passé le bac, qui n'ont pas eu ce bac, Père. Je vais te dire merci pour leur vie. Père, je te demande de les fortifier de les fortifier pour l'année prochaine, de les fortifier pour l'année scolaire prochaine, et que c'est toi qui donnes Seigneur, visite -les. Visite donne l'intelligence. Seigneur, visite-les, visite-leur l'intelligence, papa. Visite-leur l'intelligence, donne-le l'intelligence pour pouvoir, Seigneur, oh, être encore plus assidu, être encore plus dédié à l'éducation, à, à, à apprendre plus. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te confions les familles, nous te confions toutes familles, toutes les familles de de, de, de cette plateforme d'adoration. Père, visite chaque famille individuellement, selon les sous, selon les les, les, les, visite les, selon le, les besoins de cette famille, de ces Chaque famille a ses besoins. Père, visite chaque famille selon ses besoins. Chaque famille selon ce que toi-même aussi tu as prévu pour ces familles. Glorifie ton nom, Père. Glorifie ton nom pour que Seigneur, oh, mais comme le livre de Malachie 4 dit, que tu feras la, feras la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Père, que cette parole soit pour chaque moment ici. Tous ceux qui te servent, d'une manière ou d'une autre, ceux qui te servent d'une manière ou d'une autre, de manière visible ou invisible, ou pas parce qu'on ne, ne voit pas, mais que toi tu sais, Père, glorifie ton nom. Que cette parole s'attache à chacune de nos vies, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci, Dieu saint et fort, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Dieu puissant, Dieu immortel, qui a fait de nous ses enfants. Oh Seigneur, quelle grâce! Quelle grâce de dire de manière forte et fière de dire que ce Dieu qui est assis dans les yeux élevés, il est mon papa. Je te dis merci sois béni papa, je te dis merci c'est au nom de Jésus que nous avons prié ce soir sois honoré, au nom de Jésus que les anges nous protègent de cette nuit que la cour se laisse soit autour de nos demeures, de nos maisons de chacun de nos enfants, de nos familles familles alliées, que les, les anges soient avec ceux qui sont dans les hôpitaux Père, comme tu l'as fait pour moi, tu as combattu parce que je sais que si tu n'avais pas été la paix, je ne serais pas là combien d'années à plus tard, je fais 9 ans plus tard pour parler de toi c'est parce que tu as combattu pour moi dans cet hôpital, dans ces deux hôpitaux, qu'aujourd'hui, je suis là pour parler de toi. Je veux te dire merci. Et ce n'est pas le seul combat que tu as mené pour moi. Et tu continues de les mener. Et je sais que tu en fais autant pour tes enfants ici connectés. Sois béni, papa. Sois élevé. Jésus, nous t'adorons. Jésus, nous te faisons entièrement confiance. Esprit de Dieu vivant, nous sou nous soumettons à toi. Viens te joindre à notre esprit pour cette nuit. Saisis-toi de notre esprit. Que nos rêves viennent de toi. Que nos rêves viennent de toi, que ce soit des rêves de révélation, des rêves de victoire. Ô oh Père, au nom de Jésus, esprit de Dieu, prends le contrôle de cette nuit, dans le puissant nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Alléluia, soyez bénis, soyez glorifiés, soyez bénis, pardon, soyez bénis, adorateurs, adoratrices, que la gloire du Seigneur soit sur chacune de nos vies. Excellente nuit, et nous nous, nous nous retrouvons demain par la grâce de notre Seigneur, demain mercredi à 21h GMT. Au nom de Jésus, Amen. Goodbye, je vous aime. Bye bye.